Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors si vous cherchez à trader le Bitcoin, ce que je vous conseille, il y a deux manières de le faire. Donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, soit le scalper, soit investir dans le Bitcoin et attendre qu'il prenne de la valeur, ce qui peut aller très très vite. Donc ce week-end, il a pris 15%. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, une valeur euh, très très volatile et il y a de, plein, de plus en plus de gens qui ont confiance. Mais euh, comment le trader Eh bien, euh, Vous avez notamment euh, le broker que j'utilise, JFD Brokers, qui permet de trader le Bitcoin. Donc à ce moment-là, il suffit d'ouvrir un compte chez JFD Brokers. Vous avez le lien ici en dessous de, de la vidéo. Et euh, vous le tradez, comme vous tradez l'euro-dollar, comme vous tradez euh, n'importe quelle autre valeur en utilisant bien sûr toujours les techniques que je recommande comme ma méthode de scalping dont vous avez un lien ici au-dessus. Et sinon une autre manière donc c'est d'acheter de, des bitcoins et je vous mets ici en dessous de la vidéo également un lien vers une plateforme où vous pouvez acheter très rapidement, il suffit de rentrer vos coordonnées, de rentrer votre numéro de carte bancaire ou éventuellement si vous voulez faire un transfert qui prendra 2-3 jours, vous pouvez le faire aussi mais sinon en quelques, en quelques minutes vous pouvez faire un transfert de votre carte bancaire et acheter des bitcoins immédiatement et peut-être que, que demain vous aurez déjà gagné quelques pourcents. Donc c'est ça qui est formidable actuellement avec le bitcoin qui est une valeur d'une volatilité incroyable et qui monte, qui monte, qui monte donc c'est vraiment génial. Donc on est actuellement à 8000 euros, plus de 8000 euros, près de 10 000 dollars donc c'est vraiment une valeur qui a, qui a pris, euh, en un mois elle a pris plus de 50%, en un an elle a pris plus de 1000%. Donc vous voyez c'est vraiment une valeur extraordinaire à trader et ce serait dommage de passer à côté de, de cette opportunité. Voilà je vous dis euh, à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien c'est le moment.